Cette fois-ci, je veux représenter ces données non pas par un diagramme en barre, mais par un diagramme circulaire. Je sélectionne les cellules, sans prendre Total, puis Insertion, Diagramme. Et cette fois-ci, je vais prendre ce qui ressemble à un secteur angulaire, un diagramme circulaire, je clique sur Secteur. Je me souviens qu'il faut que je précise que les données sont en ligne et que la première ligne, ce sont des étiquettes. Je vais préciser cette fois de quoi je parle. C'est le nombre d'enfants par famille. Donc je l'ai mis dans élément du diagramme, dans le titre. Et voilà, donc euh, j'ai mon, euh, mon diagramme circulaire. Pour pouvoir le déplacer, je clique une fois dessus, clique gauche, et puis je peux le déplacer. Maintenant, je vais aller le copier dans mon fichier texte. Je clique droit, copier. Je viens dans mon fichier texte. Je clique droit, coller, et je le descends là où je veux. CTRL S pour enregistrer. Hein, moi, j'avais pas fait ce qu'il fallait. Donc, j'avais dit prénom et exercice tableur. Donc, c'est un fichier pour l'instant .odt. Et pour qu'il se transforme en PDF, je vais aller sur cette icône X ici. Je vais, par exemple, moi au même endroit. Et voilà, il est enregistré. Ensuite, je vais aller sur euh, Pearl Trees, je vais dans mon dossier partager euh, avec euh, la prof et euh, je vais venir ici plus. Je vais chercher non pas une page web, non pas une image, mais un fichier dans mon ordinateur et je vais récupérer mon fichier PDF. Si je ne suis pas au bon endroit, eh ben, il faut que je m'arrange pour y être. Voilà